Bonjour Romain et euh, ben merci d'accepter euh, cette interview. Euh, donc voilà sur la chaîne PMC Expertise Comptable, donc on partage du contenu euh, pour les créateurs d'entreprises, mais également pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise. Euh, on interview des personnes euh, comme toi qui ont une spécialité, un domaine d'intervention spécifique et qui peuvent apporter euh, voilà, du contenu euh, du contenu intéressant pour pouvoir euh, développer son activité. Très bien. Merci, bien euh... en tout cas, de m'accueillir sur ta chaîne. <rire> Donc voilà, merci d'accepter cette interview. Euh, mais peut-être avant, juste avant de, de commencer, Romain, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots quelques... Oui, pas de souci. Alors, du coup, bah, moi, je m'appelle Romain Planiard. J'ai 38 ans au moment où on fait cette vidéo. Euh, ça fait à peu près... Aujourd'hui, en 2020, ça fait quasiment 20 ans que j'entreprends sur Internet. Euh, J'ai toujours aimé ça. C'est devenu une passion très, très vite. Et du coup... Je veux dire, j'avais aussi la fibre de par mes parents d'entreprendre. Donc, quand j'ai vu que Internet me plaisait, j'ai allié ma passion avec Internet et donc je me suis mis à entreprendre. Donc, réellement, j'ai commencé en 2001. J'étais encore au lycée et je savais que je voulais pas travailler en tant que salarié. Je savais que j'avais envie de, de me lancer dans, dans une activité dans laquelle j'étais mon propre patron. Donc je suis parti de ça et depuis depuis alors mon parcours a été parsemé d'embûches et de réussites aussi mais en tout cas voilà ça fait 20 ans que j'entreprends et aujourd'hui je euh, toute la pédagogie que j'ai j'ai acquise eh bien, je l'enseigne sur internet j'aide des personnes euh, à se développer donc à créer une activité sur le web ou développer leur activité s'ils ont déjà Quelque chose sur internet, je les aide à euh, bah, améliorer leur visibilité, avoir plus de clients, etc. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai joint un outil agréable. Ma passion est devenue vraiment un, un job à part entière dans lequel j'enseigne et je transmets une pédagogie. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Donc t'interviens principalement au type de deux personnes en fait, deux typologies de clientèle. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, du coup, j'interviens sur les gens qui veulent vraiment créer, donc qui partent de zéro quasiment, ou qui veulent vraiment démarrer, donc les débutants. Et uh -huh. j'interviens aussi euh, pour les gens qui sont plus intermédiaires ou confirmés, qui ont déjà une activité en dur ou web également, qui ont déjà quelque chose qui tourne. Et donc, je les aide à bah, développer, à trouver des nouveaux canaux d'acquisition, à nouveaux clients, nouvelle visibilité sur Internet. Donc voilà, j'ai deux typologies de clients aujourd'hui avec lesquels donc j'aide à créer ou développer leur activité sur le web. Mais purement web. D'accord. Ok. Voilà. Mm -hmm. ben, très bien, merci. Parce qu'en fait, effectivement, nous, on se rencontre. Enfin, on accompagne donc euh, des entreprises oui. et on se rend compte, ben, surtout avec le contexte, le Covid, etc., que euh, aujourd'hui, euh, ben, beaucoup de personnes souhaitent justement euh, développer une activité en ligne, justement, mais oui. ben, pour faire face à la crise. Pour apporter un complément de revenus ou pour remplacer en tout cas une partie euh, une partie des revenus enfin en tout cas des de la perte d'activité oui. et aujourd'hui euh, développer une activité en ligne ça devient euh, ça devient quelque chose qui est vraiment essentiel et dans quasiment tous les secteurs d'activité euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de, de communiquer, et il y a vraiment une nouvelle, je pense, une nouvelle clientèle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui étaient au départ vraiment dans des business physiques locaux et oui. qui se mettent à s'intéresser à l'activité en ligne et en tout cas essayer de digitaliser en partie leur leur activité donc euh, ouais. on rencontre vraiment des, des personnes voilà qui souhaitent digitaliser leur leur activité. Alors aujourd'hui euh, pour ces personnes-là, est-ce euh, que tu pourrais nous donner euh, quelques conseils euh, ou en tout cas par exemple un plan d'action pour quelqu'un qui a vraiment un, un business physique et qui veut euh, voilà et qui veut commencer à développer une activité en ligne euh, complémentaire alors, je vais, je vais malheureusement, ou heureusement, je sais pas, prêcher pour ma paroisse, mais parce que tu l'as bien dit, je l'ai vu pendant le Covid, donc malheureusement, quand on fait cette vidéo-là aujourd'hui, il y a la pandémie qui a eu lieu et qui est encore là, donc ça a mis à plat beaucoup de gens, ou en tout cas, ça, ça, ça a changé finalement l'état d'esprit de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de non-entrepreneurs qui ont dû changer leur fusil d'épaule et adapter le web avec eux. Certains étaient anti-web, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même y être, être présent et communiquer. Euh, et en fait est beaucoup ont fait des belles choses mais beaucoup ont fait un petit peu tout n'importe quoi en se servant du web en pensant que c'est facile alors le web ça peut être facile c'est vrai mais là je vais le dire parce que je le vois souvent c'est que les gens vont sur internet Facebook etc ils et voient que c'est facile pour communiquer entre eux entre amis etc mais dès, dès qu'on commence à, à parler un peu plus pro un peu plus sérieux pour notamment faire tourner sa boîte c'est autre chose donc là où je dis que je vais prêcher un petit peu par ma paroisse j'ai envie de dire à ces gens là qui voudraient se lancer ou s'approcher du web qu'on soit débutant ou confirmé, c'est quand même de s'entourer de gens qui peuvent les aider à faire les bonnes actions. Parce que euh, on peut aller dans tous les sens, mais ça peut aussi très vite coûter en temps et en argent. Parce que le web, à la base, c'est gratuit. On paye juste l'abonnement au web, mais je veux dire, le reste, c'est gratuit. La culture est devant nos yeux, mais on peut vite s'y perdre et vite aller un peu n'importe où, n'importe comment. Donc, j'ai déjà envie de dire un premier, premier conseil que je pourrais te donner enfin, pourrait donner aux gens qui regardent cette vidéo, c'est quand même de d'être accompagné ou alors d'accepter de se former. Se former, pas forcément avec des formations payantes, mais aller sur YouTube, sur des blogs, des forums et lire, lire et se renseigner un maximum. Bien souvent, la typologie de gens dont tu parles, qui sont déjà entrepreneurs, ont pas forcément le temps de passer des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube, bien que ça peut devenir une passion. Euh, donc, dans ces cas-là, je dirais il faut quand même être accompagné pour faire les des bonnes actions. Parce qu'après, ça va dépendre des jobs. Je vais parler du restaurant parce que les restaurants ont été très impactés pendant la crise. Mm. Beaucoup, beaucoup ont attendu. En fait, ça s'est passé comme ça. Pendant un mois, tout le monde attendait de voir quelle sauce ils allaient être mangés. Mm. Donc, il y a eu le, le confinement, ils ont arrêté leur activité. Puis doucement, certains se sont rendus compte que le web pouvait leur permettre de gagner de l'argent. Donc, ils ont commencé à faire les fameux à emporter, à communiquer sur les réseaux sociaux, beaucoup, sur leur site aussi, mais beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est comme ça que beaucoup de restaurants ont finalement suivi. Mais ils se compte que finalement, le Internet pouvait leur apporter quelque chose. Ça peut être un élément complémentaire. Et, euh, et donc, après, ça a été vite, sans besoin, c'est très bien. Mais il y a beaucoup aussi qui ont fait un petit peu n'importe quoi, à communiquer en tous les sens. Et je ne sais pas si le temps passé leur a permis de vraiment récolter de l'argent comme ils espéraient. Mais en tout cas, c'est un moyen de se lancer. Et les restaurants étaient, la, pour moi, la, le bel exemple parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont purement des génies dans la cuisine, mais qui sont pas très bons sur le web ou, ou la communication, les réseaux sociaux, c'est pas leur truc. Et du coup, bah, pour eux, ça a peut-être un peu prêché. Donc, dans ces cas-là, vraiment, j'ai envie de dire de, de se faire accompagner, de trouver des gens peut-être comme moi ou d'autres sur Internet qui vont les aider à prendre les bons chemins, les aiguiller, les renseigner sur les questions comme toi, tu pourras avoir avec tes clients, sur les questions qui se posent et et voilà et d'avancer. Donc, faire attention à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on a un bel outil sous les yeux où n'importe qui peut se lancer. Par contre, attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question, mais en tout cas, je, je, la, la pandémie a vraiment changé la mentalité des gens, notamment les entrepreneurs, qui étaient peut-être parfois réticents avec le web ou qui communiquaient vraiment en dents de si de temps en temps, tu de fais une petites publications de temps en temps c'est bien. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il fallait plus que ça et que le web, ben, malheureusement ou heureusement, pouvait apporter quand même un flux de clients qui n'était pas… Euh, pas, euh, pas négligeable vu ce qui se passe parce qu'aujourd'hui on est un coup on doit être fermé un coup doit être ouvert un coup il y a, il y a le couvre-feu un coup on sait plus trop donc le web voilà il faut l'approcher mais de manière euh, pas mode touriste et vraiment de manière pro et se renseigner auprès des bonnes personnes et, et voilà et se former ah oui. non, on, on le voit vraiment certains ont réussi à, à prendre enfin en tout cas à se réorganiser se réorienter on voit par exemple certains commerçants ont réussi à développer du click and collect oui. Et euh, grâce à ce système, on a pu continuer à travailler en fait oui. euh, avant la fin du confinement. Donc, on, on voit que c'est un outil qui est vraiment euh, extrêmement puissant oui. pour développer aussi une activité locale, mais oui. en fonction des secteurs d'activité aussi une, développer une activité mais qui peut être exercée en définitive, Ça dépend de son secteur d'activité, mais presque dans toute la France en fait. Oui. Euh, donc, ça permet aussi également de développer de nouveaux marchés et de développer le local. Donc, en fait, tout peut être. Euh, euh, tout peut être envisagé, donc. Oui. donc c et après, je, je te rejoins vraiment sur l'aspect euh, euh, se faire accompagner, puisque de toute façon, euh, quand on a la casquette de chef d'entreprise, mmh. euh, on doit faire des tâches qui sont souvent euh, très variées. On n'a oui. pas le temps de tout faire, et à un moment donné, si on veut se, dé, se développer, de toute façon, il faut se faire accompagner oui. par des bonnes personnes, par des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Donc, euh, de toute façon, je peux que rebondir positivement sur ce, oui. qu -ce que tu dis. Alors, juste rebondir sur un point également. Quand je dis ça, je dis aussi que chaque personne, même entrepreneur, même bien chargé, qui a plein de, plein de jobs et plein de choses à faire de son côté, il peut euh, se lancer lui-même. Sur Internet, aujourd'hui, cette magie, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais on n'est pas obligé de passer par une boîte euh, digitale qui va, qui va te proposer des services. Parfois, ça peut coûter cher, c'est vrai, mais s'il y a du résultat, c'est tant mieux. Mais je veux dire, sans passer par un prestataire extérieur, un entrepreneur peut de lui-même euh, digitaliser sa boîte faire la communication, etc. Bien sûr, ça va prendre du temps, donc quitte à embaucher peut-être une personne au sein de son, sa boîte. Mais ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par un prestataire extérieur. On peut se former par un prestataire extérieur, bien sûr, se former pour apprendre les outils, mais après, on peut être en capacité, toi, moi, comme n'importe qui d'autre, de se lancer sur le web à sa manière. Parce qu'après, on n'est pas des multinationales, on peut se lancer, juste si, par exemple, tu parlais de local, on peut parler en local, après, effectivement, ça peut être national, mais juste communiquer en local, tout le monde peut le faire. Mais il y a une certaine manière de le faire. Voilà. Et après justement, mais quelqu'un qui voudrait euh, qui voudrait se lancer, l'a commencer peut-être à communiquer en ligne. Oui. Euh, quel conseil tu peux lui donner euh, euh, Sur quoi est-ce qu'il faudrait aller euh, Aller sur les réseaux sociaux euh, Développer euh, le site internet Qu'est-ce que tu peux Quel conseil tu pourrais apporter à quelqu'un vraiment qui qui veut qui veut lancer cette, cette activité en ligne en tout cas Alors. Euh, je dirais que le conseil que je peux donner, déjà, le premier conseil, ça va être d'être régulier. La personne, si dès le départ, elle se dit « je vais aller sur le web », ok, il n'y a pas de problème, elle peut le faire. Par contre, si c'est pour poster ou mettre un truc une fois tous les six mois, il faut qu'elle qu se dise que c'est mettre un coup d'épée dans l'eau. C'est comme l'analogie que je vais faire, c'est comme le mec qui va aller courir, ou la nana qui va aller courir, elle va courir, elle se dit « tiens, je vais me remettre en forme, je vais courir cette semaine, je vais courir une fois ». Et après, elle ne court plus pendant six mois. Au final, ça sert à rien. Ça se donne du bon sens dans sa tête pour le, le, le jour où elle a été courue, mais après, il n'y a plus rien. Donc le web, c'est pareil. La personne qui veut se lancer, je dirais qu'il faut qu'elle ait dans sa tête déjà un plan d'action très clair, dans le sens où elle se dise, Bah voilà, j'accepte que toutes les semaines, je m'autorise une heure, deux heures, trois heures à passer du temps sur Internet, à communiquer. Et si je fais ça pendant six mois, un an, enfin euh, tout le temps, si la personne arrive à se mettre ça en tête, je dirais que là, elle a toutes les chances de se lancer et de réussir. Si maintenant, elle y va en mode touriste, encore une fois, et elle communique, comme ça, par ci, par là, parce que c'est amusant une vraie stratégie, je dirais que ça sert à rien. Vaut mieux garder son énergie pour faire autre chose. Maintenant, mmh. la personne qui se lance, je lui conseillerais d'aller sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Mmh. Euh, alors, attention, pas aller dans tous les sens, parce on, a, on, a, on a que 24 heures d'une journée, c'est d'aller communiquer les endroits, les principaux endroits où sont ses clients. Si elle sait que sur Facebook, il y a la majorité de ses clients, bah, autant communiquer dessus. Pour les femmes, souvent la déco, il y a un Pinterest qui peut être sympa. Bah, si la personne sait que c'est là-bas, elle va communiquer dessus. Donc, se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux sur lesquels il y a ses clients. Et en parallèle, je conseillerais de créer un petit site Internet, même petit, avec ce qu'on appelle WordPress. WordPress, c'est un blog gratuit. On peut créer un petit truc sympa, mais ça permet surtout d'être trouvable sur Google. Donc, ça veut dire qu'on peut communiquer sur les réseaux sociaux, et si les réseaux sociaux marchent pas autant qu'on aimerait ou même font euh, du buzz dans le sens où on arrive à attirer des clients, eh ben ça n'empêche pas de travailler sur son site web pour travailler le référencement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont peut-être pas recherché quelque chose sur Google vont peut-être potentiellement retrouver le site de cette personne-là. et ben ça lui apporte du trafic gratuitement. Donc il faut aller gratter en fait là où le trafic est gratuit. Mais par contre, voilà, je dirais un site internet et euh, les réseaux sociaux. Et encore une fois, la régularité. Communiquer, communiquer tout le temps, tout le temps ou régulièrement en tout cas que les gens ne vous oublient pas. Ça, c'est le principe de base que je pourrais donner vraiment aux personnes qui veulent se lancer. Principe de base qui paraissent, paraissent des fois simples, mais ils sont tellement très vite oubliés. Combien de personnes j'ai vu se lancer, et me dire « Ouais, je vais le faire et tout ». Trois semaines après, il n'y a plus personne. Les gens étaient en train de faire d'autres choses parce qu'ils ont vu que leurs actions initiales, c'était long à mettre en place, ça n'a pas démarré comme ils voulaient. Mais le web, c'est un travail de longue haleine. C'est pas on claque des doigts et tout le monde arrive. À moins d'avoir de l'argent et faire de la pub tout de suite maintenant, ok mais quelqu'un qui veut se lancer en plus, en complément d'une activité ou qui veut démarrer une activité, avant de sortir des budgets faramineux, déjà se concentrer sur la régularité, la communication, un site Internet et des réseaux sociaux. Après, on peut parler de YouTube et autres, mais on ne va pas partir dans tous les sens. Je que ça, c'est déjà les bonnes bases pour démarrer son business sur, sur Internet. Ouais, c'est le socle de socle de base. Mais déjà, c'est vrai que c'est la carte d'identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. euh, tout le monde a tendance à chercher sur Google. On cherche n'importe quoi, oui. on va taper le, le, les éléments sur Google. Donc effectivement, oui. à partir du moment où déjà, on n'a pas de site internet, on n'existe pas. Il nous manque quelque chose, je pense. Je pense que ça peut être. Euh... C est, c est, si, tu veux, si tu veux, il y a il y a dix ans de ça, les gens ne le faisaient pas. Par exemple, un site internet, tu as euh, ton activité, tu as des mentions légales, tu as ton numéro de téléphone, ton adresse. Il faut jouer le jeu, c'est comme ça. Et mmh. les gens cherchaient pas spécialement. C'était voilà. Aujourd'hui, une personne qui se renseigne par exemple sur toi, Célia, elle va taper ton nom dans Google, elle va aller voir ton site, elle va voir qui tu es. Elle peut même aller regarder tes mentions légales pour se rassurer se dire, attends, cette personne, elle existe vraiment. Ok, je vais aller la voir. Il y en a plein qui font ça. Il faut, faut pas négliger ça. Des fois, on me dit, mentions légales. Alors déjà, les mentions légales, c'est obligatoire. Mais d'avoir un site, c'est une carte de visite. Donc mmh. quand on dit les sites c'est mort ou les blogs c'est mort, c'est pas vrai parce que tu fais juste un site même tout simple qui présente ton activité, ton parcours par exemple, juste ça. Et ben la personne qui veut venir te voir par exemple en cabinet, et ben elle va peut-être se renseigner sur le web avant. Elle aura été rassurée et ben elle va venir chez toi elle sera plus ouverte et peut-être plus enclin à devenir cliente. Donc le web, il faut pas négliger sur le site web effectivement de bien communiquer, d'apporter les bonnes informations parce que les gens cherchent, alors, ils regardent ça vraiment. Mmh. Oui, pour rassurer, pour se rassurer. Donc, oui. Euh, déjà, oui, la base, c'est ça, c'est d'avoir au moins un site vitrine sans, sans forcément avoir un site e-commerce, mais au moins oh. un site vitrine Tout simple. qui présente son activité. Ouais. Exactement. Euh, et après, sur l'aspect euh, référencement euh, local, en fait, il euh, y, a, y a un service non de, de Google, euh, comment ça fonctionne euh, pour apparaître euh, au niveau d'une carte de plan alors, en fait, euh, il y a ce qu'on appelle Google My Business. Euh, alors, Google My Business, c'est très simple. Hein, les gens peuvent taper Google My Business dans, dans Google. Ils tomberont directement dessus. C'est inscrit, c'est gratuit. Et en fait, ils vont demander de remplir une sorte de carte d'identité. Donc, tu remplis ton nom, prénom, l'URL de ton site, si as un site, Si tu pas de site, c'est pas grave. Ils vont te demander l'adresse, etc. Pour confirmer l'adresse, ils vont t'envoyer un courrier que tu dans quelques jours, tu valideras le code. Et en fait, une fois que ton code est validé, quand les gens vont par exemple taper dans ta localité, je sais pas moi, euh, cabinet comptable, eh ben, tu vas avoir un petit, euh, dans leur Google Maps, ils vont avoir un petit un petit encart, ils verront que ton cabinet existe, par exemple. Donc déjà, c'est déjà un moyen physiquement d'être présent et de leur montrer que tu es là. Ensuite, le fait de faire ça, ça va favoriser ton référencement local. Alors attention, quand je dis ça, il faut pas voir qu'on va être premier tout de suite. Moi, dans mon petit village, je pourrais être premier. Demain, toi, à Bordeaux, c'est différent. Il y a déjà des concurrents. Mais en tout cas, ça apporte déjà une fiche à ta société, à ton activité. Donc, il faut pas le négliger. Donc, je commencerai par là. Le deuxième point que je vais donner, le conseil que je peux donner, qui est tout simple. Souvent, on me dit, Oui, mais moi, je suis pas référenceur, je connais rien au référencement. Très simple. Le client, enfin, les clients, les gens qui veulent se lancer, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils tapent comme requête? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils tapent dans Google? Si, par exemple, c'est, genre ça, cabinet expertise comptable Bordeaux, eh bien, ce que je conseille de faire, c'est quand on a un site internet, c'est d'essayer de bien réutiliser ces fameux mots-clés. Alors attention, on ne spam, pas en mettre de partout, ça ne sert à rien, mais quand on écrit un texte, quand on se présente, quand on met euh, n'importe quoi sur son site, bien reprendre les mots-clés que les potentiels clients pourraient taper en recherche locale euh, sur ton activité. Mmh. Juste en faisant ça, un peu de travail bien sûr, et quelques mois à passer, déjà, tu peux avoir des résultats. Je, je donne un exemple, j'ai un, un ami qui est euh, carleur, dans un village, bon, ce n'est pas un gros village, il y a 4 000 habitants, et euh, et ben je sais que son site, on l'a optimisé correctement, il a fait une, une fiche Google My Business. Le site est très simple, hein, ça présente juste des photos, il y, y a rien de rien de très compliqué. Et ben juste ça, il est premier dans les Carleurs, et du coup, il a reçu déjà des appels de gens qui ont demandé des devis. Donc, c'est tout bête, mais si on n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu ces fameux devis. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose, on a fait du texte, on a fait le Google My Business et c'est tout. Donc, être présent localement, artisans, commerçants, même entreprise, c'est super important. Mmh. Après, s'il y a ceux qui vont dire, oh, j'ai trop de clients. Bah, tant mieux si vous avez trop de clients. Mais on n'est jamais à l'abri de... Ça, je oui. l'ai entendu, donc euh, je le dis. Ça, c'est gratuit. Ce que je dis jusque-là, c'est gratuit. Ça prend un peu de temps, ça te prend une heure ou deux, mais au moins, ça assure un côté où tu es visible sur le web. Donc, moi, je conseille de faire ça. Google My Business, sur son site, pour juste optimiser, prendre des textes, des mots-clés... Euh, rapport à ton activité et aussi localisation, souvent parler de la ville ou des endroits de la ville, comme ça, ça montre à Google que tu es dans le coin et ça le favorise et ça l'aide à te mettre en, en tête des recherches. Ah oui. Donc oui, l'inscription sur Google My Business c'est gratuit, donc ça oui. il faut le faire. Euh, okay. Oui, exactement. Et quand on cherche en fait euh, quelque chose, c'est là où on voit la carte et les différents professionnels positionnés euh, sur oui. une carte de secteur. Alors, je, je vais donner un petit conseil, même une astuce. Alors ça, c'est pas forcément... Euh, c'est bien et pas bien, mais si on le fait sciemment, c'est bien. Euh, il y a pas très longtemps aussi, j'ai un ami qui est dans un domaine très concurrentiel, pas le de chez moi, dans une ville de 40 000 habitants. Et pour le faire passer premier, c'était pas évident parce qu'il y a déjà d'autres gens qui sont sur le même marché. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tous ses clients de jouer le jeu, sur les six mois, hein, pas, pas tout de suite, de noter un avis et donner un avis sur Google My Business. Le fait de donner des avis, ça montre à Google qu'il y a de l'action qu'il y a des, des, des clients, qu'il y a des gens en interaction, des gens qui cliquent, etc. Et ça favorise, et ça aide. Alors, ce pas la recette miracle, mais ça aide à propulser quand même parfois le, la personne devant ses, ses concurrents. Donc, le fait d'avoir des avis, ça aide. Alors, attention, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Lui, il l'a fait avec ses vrais clients, donc c'est des vrais témoignages. Maintenant, il y en a qui trichent un petit peu, euh, mais je conseille de le faire avec ses clients. Dès qu'on a un client, on demande un avis et ça aide à pousser un peu sa fiche. Et c'est comme ça qu'on peut plus facilement te trouver sur Google Maps, par exemple, ou euh, quand tu fais une recherche sur Google. Exact. D'accord. OK. Ça aide. OK. Non, mais très bien. Pour ces conseils, je pense que c'est déjà la base. Mais, euh, oui. mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas au moins un site Internet vitrine qui présente ses services ou ses produits. Ça. Donc, euh, ça, c'est important de de pouvoir commencer au moins de cette manière. Et après, euh, Google My Business, c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent développer leur activité en, en local, en fait. Alors, je vais rajouter aussi une chose. Je, je me permets, je, je te coupe, là C'est que si les personnes se sentent pas à faire du euh, My Business, enfin, surtout pas My Business, mais faire un site Internet, la première chose que je conseille, c'est de créer une page Facebook. Ça, ça, tout le monde peut le faire. Hein, page pro dans laquelle il faut bien mettre le nom de l'entreprise, le responsable, bien mettre les coordonnées, bien mettre, par exemple, un premier poste où la personne explique où elle, habille, enfin, où elle est, etc. Bien mettre, en fait, remettre tous les mots-clés sur la fameuse fiche euh, sur la page pro Facebook et laisser. Et si elle laisse comme ça, il y a, il y a potentiellement des chances qu'elle arrive dans les premiers résultats de Google. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de la concurrence. Mais en tout cas, ça vous permet de faire de la visibilité. Donc, sans avoir de site Internet, déjà, ça permet aux gens de, de te retrouver sur mmh. une page Facebook, mais au moins, il y, a, il y a ton nom gravé quelque part. Donc, ça peut être un début, mais vraiment, je conseille quand même d'avoir un site Internet, c'est bien. Oui, mmh. oui, ouais. au moins la page Facebook et après, bon, l'idéal étant quand même d'avoir un site Internet. Exactement. Euh, exactement. D'accord. C'est ça. Euh, quelles, sont, euh, quelles, euh, quelles erreurs, en fait, tu rencontres tu rends là chez les clients que tu accompagnes euh, Quelles sont les erreurs que tu vois fréquemment et, euh, et voilà qu'il faut éviter pour quelqu'un qui souhaite développer euh, développer son activité en ligne alors, il y a un truc qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, moi qui suis, qui baigne dans le web, et mes clients commencent aussi à baigner dans le web, enfin, en tout cas, ils voient, on voit souvent des publicités dans tous les sens, sur Facebook, pour pas le citer, et puis ailleurs. Et en fait, on se rend compte parfois, suivant les pubs, que c'est facile, qu'on peut faire de l'argent, bien faire de l'argent en peu de temps, d'avoir plein de clients d'un seul coup. Ça, c'est les promesses un peu marketeurs, pubs, qu'on peut voir. Et du coup, les gens pensent que, c'est en simplement likant ou faire une petite pub à 5 euros sur Facebook qu'on va avoir plein de clients. Et en fait, non, c'est pas ça. La réalité est pas là. Donc, l'erreur principale que je vois, c'est de ne pas être persévérant. J'ai des gens qui vont se lancer, qui sont plein d'entrain, qui ont un vrai projet. Ils vont faire 15 jours, 3 semaines, 1 mois et ils vont s'essouffler. Et tu leur demandes le mois d'après, les vides sont même plus là. Parce qu'en en fait, ils se sont rendu compte que les actions qu'ils ont mises en place n'ont pas, pour l'instant, pas porté leurs fruits. Mais ils se sont découragés même avant même que ça prenne. Le web, c'est pas c'est pas de la magie qui tombe du ciel. Le web, tu peux bah, devenir millionnaire en trois jours, c'est arrivé, il y a eu des buzz. Mais comme tu peux devenir millionnaire dans 15 ans, il n'y a, y a pas de moment ultime. donc Tout ça pour te dire que la, la, la vraie vraie erreur que je vois, c'est de ne pas être persévérant. Parce qu'il y a plein de rêveurs, il y a plein de gens qui veulent se lancer sur le web, mais euh, mais ceux qui réussissent, moi en tout cas ceux que je vois, tous ceux qui ont réussi et réussir ça peut être à son échelle, hein. réussir c'est de faire, je sais pas ses premiers clients, ça peut être son premier million, ses premiers 10 000 euros, je sais pas, peu importe, la réussite est propre à chacun. Et bien ceux qui ont réussi c'est ceux qui ont été persévérants. Ils ont été justement là où les autres ne vont pas. Et c'est là où il y a de la place. C'est vraiment là où il y a de la place. C'est parce que sur la ligne de départ on est tous au même... On même logé à la même enseigne. Hein. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont envie, qui ont l'ambition d'y arriver, qui savent que derrière le web ils ont ils ont quelque chose à en tirer, donc ils lâchent rien. Et si on réussissait tout du premier coup, ça serait trop facile. C'est comme l'entrepreneuriat, hein, c'est la même chose. Donc le web, le web, c'est vraiment l'erreur principale, c'est de ne pas être persévérant et de penser que tout va très vite et, et qu'on va gagner de l'argent demain matin. Ça, c'est une grave erreur. Donc c'est une pensée limitante d'un côté et de ne pas être persévérant de l'autre. Ça, c'est l'erreur principale que je vois. Et c'est vraiment ça flingue des gens. Hein. J'en vois qui sont. Euh, Super enthousiaste, et quelques jours après, ils sont limite en blackout total, enfin burnout total, parce que ça marche pas. Mais il faut laisser le temps au temps. Mmh. Donc, la persévérance, c'est le maître mot pour moi, c'est ce qui vraiment peut, peut t'amener à réussir. Et si t'en as pas, bah, te flinguer, parce que tu vas, tu vas, tu vas tuer dans l'œuf avant d'avoir même éclos, quoi. Ouais, ouais d'accord. Ouais. En fait, bon c'est tout simplement d'avoir une stratégie sur le long terme. En fait, ouais. c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné justement pour euh, voilà. se faire aider sur la mise en place d'actions euh, récurrentes dans le temps. Et c'est ça qui permet d'avoir des effets. De toute façon, c'est comme pour tout. Hein, c'est comme en entreprise. Donc, quand tu tu mets en place des actions pendant une semaine et que ça fonctionne pas, que tu t'arrêtes, bon, bah, il se passera il sera pas grand chose hein, de toute façon. Et puis et puis un un bon entrepreneur doit savoir qu'il peut se planter. Mais sa réussite, c'est justement, il va se relever, il va trouver des solutions, quelles sont les erreurs qu'il a faites, et il va essayer de rebondir. Ça, c'est un entrepreneur. Mais sur le web, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, on aurait fait l'interview il y a 10 ans, je t'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, comme ça s'est professionnalisé sur le web, il y a tellement de monde que pour sortir du lot, pour gagner, tirer son épingle du jeu, là par contre, aujourd'hui sur le web, il faut être professionnel. Donc effectivement, on se faire accompagner. Euh, je donne un exemple, j'ai quelqu'un qui travaille, que je coachais un petit peu et que j'ai accompagné aussi, qui est dans un domaine super concurrentiel, qui est l'immobilier. Eh ben le mec s'est formé, formé, formé. Il a pas arrêté. Il avait jamais, jamais lâché. Il a continué, continué. Aujourd'hui il, il a un business qui commence justement à bien se développer. Mais si il avait euh, quitté le navire quand, au moment où il a commencé à se décourager, il y a longtemps qu'il serait plus là et il serait en train de euh, peut-être faire autre chose. Mais il a pas lâché. Et ça pour moi lui c'est l'exemple type de la personne qui a voulu, qu'il croit, qui a continué. Alors, attention faut, faut pas aller dans le droit dans le mur. Hein, mais il s'est fait accompagner par des bonnes personnes et du coup bah, aujourd'hui en étant persévérant ça commence à payer. Donc, mmh. voilà, pour dire qu'on n'a rien sans rien. Donc, le web, c'est ça. Il y a dix ans en arrière, c'était facile. Tu mettais un post-site sur Internet, tu avais des clients, ça allait plus facilement, il y a moins de monde, il y a moins de concurrence, c'est génial. Aujourd'hui, en 2020 et dans les années qui viennent, c'est juste pas possible. Il faut vraiment mmh. se professionnaliser, s'accompagner, accompagner, accepter aussi hein, de, de, de s'accompagner aussi ou d'apprendre en tout cas, mais voilà, de, de persévérer et de ne pas, de pas baisser les bras à la, au moindre premier obstacle. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est un vrai métier… Euh... C'est un métier. <rire> ça en devient un métier, ça, c'est vrai. Ça se professionnalise vraiment. On ouais. le voit hein, vraiment aujourd'hui, c'est, c'est plus du tout pareil, quoi. Ouais. Mm. Et au niveau des erreurs, tu vois d'autres choses chez des entrepreneurs, là, qui essayent de, de développer leur activité, qui ont... Ouais. Euh, l'autre, l'autre erreur que je vois, c'est arriver à un certain niveau, tu peux plus tout faire. Ouais. C'est qu'à un moment donné, en fait, toi, comme moi, on a chacun une zone de génie, une zone dans laquelle, en fait, on aime enseigner, on aime faire. Mais il y a d'autres choses qu'on aime moins. Moi, ça m'arrive, il y a d'autres choses que j'aime moins. Je vais apprendre ce que j'aime beaucoup apprendre. Mais après, dans, dans, un, dans un moment, si tu veux développer, il va falloir accepter de déléguer. Alors, pour mmh. un entrepreneur, il peut, je sais pas, créer un poste ou je sais pas, déléguer ça à sa secrétaire ou à son comptable, je sais pas, il délègue à quelqu'un dans son entreprise, mais il le fait, il le fait faire. À une personne qui est toute seule dans son coin, elle peut commencer à faire appel à un prestataire. Et souvent, on va me dire, la première chose, on va me dire, « Mais ça coûte cher. » Mais alors, attention, c'est ce que tu es prêt à payer un prestataire qui va te coûter X euros, mais qui va t'en rapporter XX plus mmh. Faut, faut, faut voir, penser faut les bonnes questions. Et en fait, à faire intervenir un prestataire, c'est un investissement. C'est pas un coup comme si on achetait une télé 180 cm qui a duré trois ans et c'est fini. Là, on, on mise sur soi, on investit sur soi. Donc, le fait de tout, tout vouloir tout faire, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut commencer doucement à aller là où tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent C'est par exemple, je sais pas moi, enseigner ou je sais pas faire de la compta. Et d'autre côté, tout ce qui est annexe, faire la communication, faire ci, faire ça, c'est pas ton truc. Faire le ménage dans ton cabinet, c'est pas ton truc. Et ben, tu peux déléguer. Et donc, à un moment donné, il faut apprendre à déléguer les bonnes choses. Donc, les, la deuxième erreur que je vois, c'est voilà, d'être sur tous les fronts, mm. d'arriver à un moment donné, on est épuisé. On voit qu'on n'a pas gagné l'argent qu'on espérait ou pas eu autant de clients qu'on espérait parce qu'on était tellement de partout qu'on ne s'est pas concentré sur la, la tâche qui nous fait gagner l'argent. Mm. Donc, ça, c'est une erreur. Alors, après, c'est une autre étape, mais le fait de ne pas déléguer, ça peut être problématique assez rapidement. Ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, nous on le voit, c'est c'est ça, cet état d'esprit, c'est euh, un problème pour se développer par la suite parce que… Oui parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, après, c'est le boulot de l'entrepreneur, justement, de, de déléguer ses tâches et de con se concentrer sur sa stratégie, et sur là où on apporte de la valeur. Euh, je pense qu'effectivement, après, aller, quand l'activité se développe, aller préparer des postes euh, pour un dirigeant d'entreprise, ça n'a pas forcément de sens. Économiquement, ça sera plus intéressant qu'ils prennent quelqu'un, pour un, un indépendant, par exemple, pour lui préparer des postes, euh, qui aura certainement un taux horaire inférieur à son taux dans, dans ça. son secteur d'activité et ça. qui puisse se concentrer sur son secteur d'activité, là où il a une vraie valeur ajoutée. Donc je pense Exactement. Que... Bah, prends, prends, prends ton exemple, si toi tu étais au four et au moulin tu oui. pourrais pas donner d'aussi bons conseils à tes clients parce que tu serais concentré à faire et de la saisie et des bilans de l'autre côté tu aurais des rendez-vous des clients des nouveaux oui. clients aussi, des gens qui sont déjà clients qui cherchent à avoir des réponses, tu pourrais pas tout faire hein. tu vas être épuisé, donc si à un moment donné tu pas des collaborateurs, ça, ça, tu resterais peut-être dans, dans ton milieu mais tu aurais pas plus de clients parce que tu pourrais pas te développer donc oui. c'est ça, comme tu l'as dit, il faut que la personne accepte doucement de déléguer une tâche mais petit à petit, parfois il y a des gens qui commencent qui disent, pas trop de budget. Je peux le comprendre. Donc, un, commence à te former toi-même déjà. Mmh. Maintenant, si tu estimes que ton temps vaut plus que ça et que tu ne changes pas ton temps contre de l'argent, eh bien, commence à te dire dans ta tête, à changer ton état d'esprit et dire ben, je vais allouer une petite somme que je vais déléguer pour une personne, je vais la payer, mais au moins elle va m'avancer sur tel et tel truc mmh. et moi je ferai le reste, par exemple. Et au moins, ça commence par là. Et après, effectivement, par contre, tu parlais des posts, sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, rien n'empêche à la personne elle-même, l'entrepreneur, d'aller aussi apporter un peu d'humain et de répondre aux commentaires, machin. Mais le travail de base, les fondations délèguent, délègue Parce qu'à un moment donné, tu ne peux, voilà, peux pas être partout. Et, et, et en fait, comme on dit, tout vouloir tout faire, tu fais rien, en fait. Donc, euh, faire attention à ça. Ça, c'est une erreur voilà, principale que je vois souvent. Ah, oui, il y a vouloir être partout, on est nulle part. C'est exactement ça. <rire> donc, euh, de donc, toute façon, et puis nos journées, à un moment donné, notre temps est limité. Donc, euh, il faut, euh, il faut, faut prioriser de toute façon. Ça, c'est vraiment euh, une compétence clé pour un entrepreneur de pouvoir ah, prioriser. complet. Pour... complet. Surtout, surtout en plus quand tu as, quand, si as euh, euh, de la famille derrière, si tu un mari, une femme ou des enfants, derrière, à un moment donné, tu peux pas être H24 entre, et l'entreprise et ton boulot sur Internet ou que ton boulot sur Internet, à un moment donné, il faut savoir tu es obligé de déconnecter aussi, ton cerveau a besoin aussi de voir d'autres personnes et de profiter avec les, les gens qui sont proches. Donc, faire attention de ne pas tout faire n'importe quoi parce que sur le web, euh, tu peux très vite y passer des heures et des heures. On ouais, commence oui. à pionnette, on regarde un mail, une vidéo, c'est marrant, mais en fait, on y reste trois heures, on n'a rien fait parce qu'on a fait plein de trucs, on s'est divertis, du coup, on n'avance pas. Donc, le web, ça peut être, ça peut être très prenant dans sa ouais. vie. Donc, il faut attention, il faut bien se structurer. Ah oui, ça peut être aussi un échappatoire et on peut perdre beaucoup de temps. Euh, beaucoup de temps. <rire> C'est pour ça, je, je, attention, réseaux oui. sociaux, c'est très bien, il faut en tirer parti, oui. mais il faut pas non plus tomber dans la spirale de dire « tiens, c'est sympa, je regarde ça », puis en fait, tu vas passer trois heures et demie à avoir rien fait, tu vas juste regardé les, les, les commentaires de tes potes et les publications sur oui. le monde ou je sais pas quoi, mais tu n'auras rien fait. Attention à ça, ça peut être vite un fléau. Ça, ça peut euh, donc faire vraiment attention. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Euh, oui, attention à son temps, c'est ça. Ouais. Euh, exact, euh. exact. Et donc, alors, pour quelqu'un qui commence à développer son activité, par exemple, sur les réseaux sociaux, quels conseils tu pourrais lui apporter Est-ce qu'il faut être euh, partout On a un peu répondu peut-être à ça. Est-ce qu'il faut euh, privilégier certains réseaux euh, Quelles sont les actions clés pour commencer euh, à développer sa visibilité sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu conseillerais alors il y, a, il y a un peu de tout. Euh, parce que Je, je rade aussi, je m'informe aussi beaucoup. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut être de partout, et il y a des gens qui vont te dire il faut pas être de partout. Euh, ça va rejoindre en fait ce que je viens de te dire à l'instant, c'est qu'on peut, on peut déjà personnellement pas être de partout, c'est pas possible. Donc moi ce que je conseille, c'est avant de faire tout ça, de vouloir se lancer dans la fausse lion, c'est d'étudier où est son marché. Si encore une fois par exemple tu es dans la déco, tu sais que les, les femmes ou les hommes sont sur Pinterest, va sur Pinterest. Donc tu cibles en fait l'endroit où sont les gens. Si tu sais qu'ils sont sur Facebook, va sur Facebook. Je conseille de faire un ou deux réseaux, peut-être deux réseaux sociaux. Tu te concentres là où est ta clientèle et de communiquer. Par contre, encore une fois, hein, être très régulier. C'est pas mettre un post euh, le lundi matin parce que c'est marrant et puis plus revenir pendant trois semaines et remettre un post. Si la personne est dans cette optique-là, j'ai envie de lui dire qu'elle garde ses forces pour faire autre chose, mais là, ça ne sert absolument à rien. Donc, déjà être dans l'optique de « Ok, je vais sur euh, Facebook et Instagram, mais par contre, je vais apporter de la valeur. » C'est-à-dire que tous les jours, je vais mettre un post, une photo, etc. Il faut aussi accepter un truc, c'est que sur les réseaux sociaux, ça, il faut jouer le jeu. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Comme c'est un petit peu voyeur, faut pas, faut pas euh, refuser de, de, de dévoiler un petit peu. Si on est dans une activité, par exemple, e-commerçant hein, ou même comptable ou même moi, comme ça, formateur, on peut, euh, on peut se dévoiler un peu, c'est-à-dire qu'on peut poster sur les réseaux sociaux. Une citation, comme c'est super bien m'en fait depuis, enfin tout le monde le fait. Mais tu peux aussi poster l'envers du décor. Par exemple, tiens, aujourd'hui je suis en train de faire un truc, je bosse sur un dossier. Tu fais une photo de ton écran ou je sais pas, tu es en train de travailler. Il faut accepter de se dévoiler un petit peu. Alors, pas raconter sa vie, pas dévoiler sa vie perso. Mais il faut aussi accepter de jouer le jeu, de montrer aux gens mmh. qui viennent sur les réseaux qui tu es derrière. Parce que si tu fais que des citations, des machins, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Donc, mmh. je veux dire que de garder cet, cet aspect authentique sur les réseaux sociaux donc je conseillerais de ne pas aller dans tous les sens pas tous les réseaux, vraiment pas parce que ça sert à rien cibler un ou deux réseaux sociaux et d'être régulier mmh. ça, ça, ça, juste être régulier moi je pense qu'il voilà, y a la moitié des gens que j'ai eu coachés qui ne l'ont pas fait, euh, c'est d'être régulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut vraiment jouer le jeu si on est prêt à faire ça, il faut se lancer les réseaux sociaux c'est gratuit et forcément en, en jetant, en semant des graines forcément tu vas récolter ce que tu as semé mais ça prend du temps donc, initialement, je dirais, voilà, commencer par les réseaux sociaux, se lancer sur les réseaux, euh, pas vouloir tout faire, c'est pas possible, mais partir que sur quelques-uns et communiquer, avoir une vraie stratégie. Ce que je conseille même, c'est un peu bête, mais c'est repartir sur une version, par exemple, papier. Tu notes, euh, par exemple, le lundi, je veux dire ça, mardi, je dis ça. Ça aide les gens aussi, des fois, à y voir plus clair. Tu as une vraie stratégie, ce qu'on appelle un plan éditorial. Et du coup, mm. tu notes, et comme ça, ça t'aide à avancer. Parce que souvent, les gens vont aller, tiens, oh tiens, j'aurais poster ça, et tout, mais il n'y a pas de vraie valeur, en fait Poster pour dire de poster, ça sert pas à grand-chose. Donc, il mmh. faut plus y aller en mode, encore une fois, professionnel, analyser ouais. le truc et aller sur les réseaux et communiquer, euh, je dirais, quasiment tous les jours. Parce qu'avec la concurrence qu'il y a, le monde qu'il y a, il faut pas que les gens t'oublient. Donc, mmh. ce serait de communiquer tous les jours. D'accord, ok. Est-ce que ça répond et à ta question parce qu si dit, Oui, oui, non, non, ça répond euh, vraiment. Déjà, je pense non non, oui, c'est ça, ça répond à la question. Donc, de, ton conseil, c'est de pas aller partout, non, de sélectionner ouais. une plateforme ou deux oui. en fonction de là où sont ses clients. Donc, oui. c'est effectivement, euh, quelqu'un, par exemple, qui s'adresse à des professionnels euh, va aller, par exemple, sur LinkedIn. Oui. Euh, quelqu'un qui s'adresse à des particuliers va plutôt choisir euh, Facebook ou, euh, par exemple, Pinterest, s'il fait quelque chose de visuel ou s'il est dans la déco. Enfin, oui. voilà. Alors, je, je, vais ajouter, je, vais, je vais ajouter un petit truc. Je parlais de deux parce que l'exemple que tu as donné est très bon. Par exemple, si tu t'adresses à des professionnels, vous voyez, forcément, tu vas penser à LinkedIn. Sur LinkedIn, oui. tu vas communiquer. Mais ces professionnels-là, comme toi, comme moi, on consulte, certainement des vidéos YouTube on consulte aussi pour ne diversi... enfin pour se divertir des... des posts sur Facebook donc on n'est mmh. pas que sur LinkedIn donc f... pour ça que le deuxième réseau peut être le réseau où les gens se retrouvent euh, par exemple un entrepreneur il va forcément sur LinkedIn pour réseauter pour apprendre mais le soir chez lui il va peut-être se divertir aller sur Facebook ou sur YouTube donc le fait mmh. d'avoir un réseau annexe un deuxième réseau réseau pardon ça permet d'être visible et être peut-être pas dans le même même optique pas la même approche quand tu mmh. communique sur LinkedIn, c'est très pro, c'est très protocolaire, c'est très machin. Et ben, tu peux avoir une communication pour ce réseau et avoir la annoncer la même chose mais de manière différente sur d'autres réseaux. Et donc, tu vas essayer de capter l'attention de cette même personne là, mais différemment. Donc, d'avoir deux réseaux, je trouve c'est bien et ça permet voilà, d'essayer aussi de pas toujours être, euh, comment dirais-je, trop euh, trop protocolaire, trop pro, trop droit dans ses pompes. Parce que toi, par exemple, tu vas sur LinkedIn. À okay. la journée, tu vas regarder, etc. Mais le soir, tu rentres chez toi. Tu as peut-être marre, tu dis, c'est bon, les réseaux, machin. Par contre, avec tes amis autres, rien ne t'empêche d'aller sur Facebook, regarder ce qui se passe dans, dans, chez tes amis, etc. Et du coup, là, tu es en mode détendu, mais tu es quand même consciente. Donc, si tu vois quelque chose, un post qui t'intéresse de près ou de loin, qui te concerne, tu vas quand même les regarder et prêter attention. Ouais. Donc, c'est pour ça que deux c'est bien, deux réseaux, c'est bien. D'accord, ok. Oui voilà. Donc, ça permet de faire le complément aussi, peut-être toucher des personnes qui sont pas sur un réseau, de les toucher via un autre réseau. Donc, euh... Et différemment pas okay. trop pro parce que si tu as la tête comme ça de compta toute la journée si le soir je te remets un poste de plein de compta tu, tu vas me dire oh, bon, je peux plus là, stop et eh bien approcher la, la personne mais différemment ah, et, oui. et en fait c est, c est, moi je trouve c'est bien c'est un angle d'approche qui est différent qui n'est pas forcément ultra exploité aujourd'hui et qui peut être bien par exemple sur bah là je prends le cas de l'exemple dans mon activité sur instagram plutôt montrer un peu l'envers du décor euh, mm. euh, montrer un peu ce qui se passe au cabinet, ou, enfin voilà avoir une communication moins, euh, moins corporate, on va dire que sur LinkedIn. Voilà. Exact. Oui. exact. Rien ne t'empêche de, de mettre, par exemple, des posts sur Instagram dans lequel, dans la, dans le post en lui-même, dans la photo, tu, tu poses une question, les gens peuvent répondre en commentaire. Rien ne t'empêche de faire ça. Mais c'est vrai qu'à l'envers, comme on peut faire des stories, et eh ben sur Instagram, tu peux partager effectivement, un moment dans, dans le bureau, voir où tu bosses, montrer vraiment l'envers du décor pour montrer quoi là il y a de l'humain il y a des gens qui sont humains et qui qui bossent dans des bureaux et, et voilà ça c'est bien donc d'allier les deux je trouve ça très bien d'accord ouais c'est important donc faut jouer le jeu de le faire aussi hein, parce que j'en connais qui veulent pas le faire je peux le concevoir après n'est pas obligé de montrer sa tête hein, mais à un moment donné il faut jouer un peu le jeu parce que si en plus comme je prends ton exemple les gens viennent d'un présentiel dans ton bureau pour signer un contrat etc ils vont forcément te voir donc donc à un moment donné ben voilà si tu vois sur les réseaux c'est encore mieux mais euh, c'est bien de le faire c'est bien de jouer le jeu aujourd'hui d'accord ok mmh. Oui. Euh, ok, merci euh, Romain en tout cas pour tous, ces conseils, euh, euh, tous ces conseils pratiques. Je pense que là, ça fait déjà beaucoup de contenu pour euh, voilà quelqu'un qui veut commencer à digitaliser son activité voilà. ou, se lancer, euh, ou se lancer vraiment sur une activité euh, sur une activité en ligne. C'est important, c'est important de le faire parce que je vois, alors j'ai eu le cas de figure et ça, ça m'a toujours épaté, mais je me dis bon tant mieux. Des gens qui me disent moi, le web, c'est pas pour moi, j'ai assez de clients. Ok Ok. Alors, je te souhaite vraiment d'avoir des clients toute ta vie et de continuer, c'est très bien. Après, je discute généralement pas, j'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, mais je me dis dans ma tête, si demain, là, il y a une pandémie par exemple, euh, ces gens ont peut-être oui. été impactés, je ne sais pas, mais peut-être. s'ils ont été impactés, c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah mince, peut-être que le web va m'aider. » Alors que ça fait longtemps qu'ils crachent dessus parce qu'ils se sont dit ah, « finalement, le web, j'ai trop de clients, ça suffit. » Donc, il faut faire attention, ne pas trop euh, prendre ces pensées pour des acquis et se dire que le web même sans y être 25 heures par jour, hein, mais d'y euh, être présent. Parce que le jour où ça se passe mal dans ta vie, où tu as, as, as un fournisseur qui ferme, je sais pas, ou un client qui, qui t'en fait perdre 10, eh ben, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Que Si tu as anticipé avec ta stratégie du web, tu es au moins présent, mais au minimum, hein, au minimum présent. Le jour où tu veux mettre un petit peu l'accent la, dessus, tu mets un peu de budget pub, un peu de machin, mais tu as déjà les outils en place. Tu as déjà la visibilité sur le web. Et moi, je pense qu'il faut pas le négliger. Alors, quand j'entends qu'on me dit « ouais, mais j'ai trop de clients », je suis content pour eux, mais je me dis, attention, mon coco, c'est quand c'est jamais, assure tes arrières. Le jour où ça va t'arriver, que tu as moins de clients, bah, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Donc, attention. Donc, pas prendre. Voilà, Le web, c'est important de s'y mettre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je prends l'exemple de mon père qui est hors, euh, qui anti-web, etc. Et bah, à cause de moi ou grâce à moi, je sais pas, il s'est mis parce qu'il est obligé de se présenter sur web. Là, il avait un restaurant. Et bah, du coup, juste ça, ça lui a apporté dans l'année à peu près 10 000 euros de réservation, restaurant, mm. en ligne. Donc s'il l'avait pas fait, il aurait un 10 000 euros de plus dans chiffre d'affaires dans son restaurant. Ah oui. bon, mais voilà, ça c'est un exemple concret. Donc j'en ai plein mais comme ça. Et pour te dire voilà, il faut allier le web et essayer de mettre doucement et sûrement une stratégie en place. Même à notre niveau sans, sans faire appel à une agence digitale, mais au moins s'y mettre et être présent sur le web, je pense qu'aujourd'hui c'est presque obligatoire. Ah ouais. Non non, mais c'est très juste ce que tu dis, mais je pense que de moins en moins les personnes vont avoir ce retour surtout quand on vient de voilà, on vient de connaître la crise du Covid. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il qu faut adapter nos modes de, de communication, oui. de travail, et aujourd'hui, c'est vraiment un vecteur de, de croissance pour les entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Donc. Oui. Euh, euh, je pense que ça fait aussi partie des qualités euh, d'un bon entrepreneur de savoir s'adapter, évoluer, euh, s'adapter aux tendances, au marché, etc. Donc ça fait partie de son travail euh, de veille en fait. Hein. Il faut euh, euh, il faut regarder ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe au niveau des concurrents. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est important et et déjà le web permet ça, et ça permet aujourd'hui de vivre avec son temps et de pouvoir communiquer avec des clients, avec nos clients, parce qu'en fait aujourd'hui tous les clients, enfin tout le monde est sur les réseaux sociaux plus ou moins, quasiment tout le monde. Donc en fait. Sure. Les clients de quasiment tous les secteurs d'activité sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, c Exactement. Tes clients sont forcément sur le web, et, mm -hmm. et la, la, le coronavirus, pour pas le citer, a, a, a remis en cause et changé l'état d'esprit. Mm. Et en fait, bon, là, on va pas parler des morts qu'il y a eu, etc., mais juste ça remet, ça remet un coup de pied aux fesses mm. à chacun de s'adapter. Il y en a qui l'ont très très bien fait, mm. juste, pour, juste pour ça, je suis très admiratif. D'autres qui sont un petit peu laisser voilà les les les bras un peu ballants en disant bah non tant pis je me laissais bouffer par ça bon ça peut arriver effectivement mais il faut se redresser à un moment il faut penser que le web ça peut être une bonne impulsion pour justement voilà donner peut-être un second souffle ou même carrément en faire une activité pleine on ne sait pas mais mais le web ouais tu peux pas aujourd'hui ce qui s'est passé tu peux pas le négliger c'est pas possible non non mais c'est ça il faut il faut voir ça comme un potentiel de croissance pour son activité exactement dans n'importe quel secteur en fait ah oui. ah oui, tout, tout secteur confondu, hein. ouais, ouais. voilà, c'est important d'être au moins juste présent, juste, juste physiquement présent sur le web dans le sens tu as un site, tu as des réseaux sociaux, après effectivement ah. une stratégie à mettre en place, mais mais dans les médias, pas négliger ça et pas se dire bah non, c'est pas pour moi. Moi moi je vois aussi dans mon entourage, j'ai beaucoup d'artisans qui avaient pas de site. Mm. Aujourd'hui, ils ont presque tous un site, alors qu'il y, y a cinq ans, c'est la merde, j'aime pas internet, ça sert à rien, j'y connais rien. Mais aujourd'hui, ils sont tous passés à l'étape pourquoi bah Parce qu'ils ont senti qu'il y avait quand même quelque chose à prendre et, et, et puis que les gens aussi, tout le monde aujourd'hui sur Internet, tout le monde est sur le web, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, Google, etc. Tout le monde se sert de son smartphone, encore pire maintenant. Donc, il faut être présent. Donc, tu n'as pas ouais. le droit de pas être présent. Euh, oui, oui, mais moi j'ai l'exemple effectivement parce que nous on suit, euh, on suit pas mal d'artisans, effectivement, ouais. j'ai l'exemple de clients euh, qui euh, simplement en fait en partageant les photos de leur chantier, souvent des avant-après, euh, ouais. en fait, ça permet de, de, de communiquer sur les chantiers que l'on fait. Et en fait, sans rien faire simplement en partageant ces avant-après, ça a permis d'amener des clients, euh, ouais. de rassurer des, pr des prospects potentiels. Ouais. Et euh, moi, je le vois, ceux qui communiquent ont vraiment euh, développé leur activité de cette manière. Ouais. Euh, sur un secteur qui, au départ, peut se dire j'ai pas besoin de, de communiquer en ligne. Aujourd'hui, c'est une vitrine et ça amène des clients complémentaires, sans yes. rien faire en fait. Exactement. Exactement. Si on met en place, je pense, les bonnes stratégies en ayant euh, en y passant assez peu de temps définitif, simplement en prenant des photos de son chantier euh, et en planifiant peut être les choses à l'avance, euh, donc très peu de temps, euh, ça permet de déjà de peut être aussi de professionnaliser euh, son, son image, de renvoyer une bonne image, euh, et puis de, de communiquer, euh, de proposer une vitrine en fait pour ses clients potentiels. Complètement. Et ça, ce que tu dis, je reprends l'exemple, j'ai deux personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai un pote qui est aussi artisan et qui mettait des photos avant, après. Juste ça il y a des gens qui, viennent, qui le contactent encore mmh. aujourd'hui, qui disent j'ai vu vos photos, ça me plaît, j'aimerais la même chose, juste ça. Et j'ai un autre client qui fait la même chose dans les piscines, il fait le chantier avant après, et ben ça lui amène des clients. Et pourtant il fait pas grand chose, mais il parvient à faire des jolies photos, mais avant après. Et le fait de poster juste ça sur les réseaux, et ben ça, ça lui apporte des clients. Donc c est, c est, on se rend compte que c'est pas négligeable du tout. Et mmh. tout le monde peut le faire. Hein. Là on peut, ça rien d'être. On prend son téléphone, on fait une photo, ouais. tout le monde sait faire ça. Donc il euh, n'y a pas d'excuse en fait. Non, non, mais ça c'est sûr, c'est très efficace. Moi je vois sur mes clients qui, qui font ça, c'est ouais. vraiment simple, mais effectivement très efficace. Ça c'est sûr. <rire> Euh, mais merci beaucoup, en tout cas, Romain, pour tous ces partages. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de conseils précieux. Merci. Pour pouvoir euh, vraiment euh, soit commencer à communiquer en ligne, mmh. euh, soit continuer à développer, et justement essayer plutôt de, de professionnaliser un peu sa démarche, d'organiser sa démarche dans le temps. Oui. Euh, et voilà, si, on, si des personnes sont intéressées, en fait, pour, euh, pour te contacter, qui veulent avoir des renseignements sur… Euh, euh, sur l'aspect communication, accompagnement, justement, dans la mise en place d'une stratégie euh, digitale mm -hmm. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on te on te retrouve Alors, euh, déjà, juste pour ce petit cette petite conclusion les gens qui veulent me retrouver on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube il y a une autre vidéo que je fais avec Célia et c'est euh, on change c'est moi qui l'interview du coup sur la partie comptable elle donne plein de valeurs sur justement l'entrepreneuriat les conseils les idées qu'on peut donc euh, et les aides aussi qu'on peut avoir donc on en parle beaucoup dans la vidéo donc j'invite les gens aussi à la voir cette vidéo qui est postée donc sur ma chaîne et puis bah tout simplement fait on peut me retrouver directement sur mon site romainplaniere.com c'est mon nom mon prénom.com et sur mon site il y a euh, il y a tout enfin les informations il y a une newsletter dans laquelle je communique beaucoup et c'est vrai que j'aide aussi les gens à se développer par soit des formations formations totalement en ligne donc les gens font leur truc et, et je donne tous mes conseils sur un thème bien précis ou alors par des, des, des ce qu'on appelle le cercle business c'est des coachings en petit comité dans lequel on échange avec différents entrepreneurs et moi je trouve c'est bien enfin, je trouve que c'est bien parce que c'est un cerveau collectif et on apprend de tout le monde et puis ben moi j'interviens donc du coup je donne des conseils donc je fais je fais ces deux deux choses là qu'on retrouve du coup sur mon site internet Ouais. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on va mettre en, en description de la vidéo euh, le lien vers ton site, et voilà. Comme ça, Pas si quelqu'un veut te contacter euh, pour avoir euh, davantage de renseignements, qui pour être accompagné dans cette démarche, euh, voilà. Avec plaisir. Les contacts seront présents. Mais, merci beaucoup, en tout cas, Romain, pour cette interview. Merci Un grand merci, toi. parce qu'il y a vraiment beaucoup de, chose, de valeur, je pense, dans cette interview. Mmh. Et puis, et, euh, puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh C'était un plaisir d'échanger. Merci Célia. Et puis, euh, bah, écoute, à bientôt. Et j'espère que cette vidéo servira à pas mal de personnes. En tout cas, merci pour l'interview. Merci, à bientôt. À bientôt, salut.